Je m'appelle Kadija, j'ai 11 ans et je suis en 6e. J'ai appris à nager avec Toton Youssouf. Maintenant je peux nager dans n'importe quelle piscine. Je vous montre ce que je sais faire.